ont ah non, été nous, utilisés tout autrement. Mais... Et c'est pourquoi... Il y a deux, il y a deux il métissages. Il a... faut, faut pas tout mélanger. Ça que... Il y a le métissage racial, c'est-à-dire le, le mélange des races, physiquement. Qu'est-ce qu que c'est les races Est-ce que vous entendez ah, par race je... Pas je... Pas Et pas Si euh... il si, n'y si a pas de race, il si... n'y a pas de métissage. Ouais. Donc, donc il n'y a pas de métissage. Non, parce que vous parlez de deux métissages, donc peut-être que le deuxième existe. Le deux. Oui. Parce que pour vous, Rocaïa, les races n'existent pas Non, enfin, je... On écoute la deuxième. Non, mais la moi deuxième... ce qui m'intéresse dans ce titre, je vais très vite. J'ai le sentiment que, à la sacralisation des races de la période euh, nazie et précédente, a succédé la négation des races. Et c'est, d'après moi, aussi ridicule l'une que l'autre c'est que Ça veut dire que ça n'existe pas. On voit bien que ça existe. Alors comment, que vous me disiez. Enfin, je comprends bah, pas ce que vous dites. Et donc, la couleur de peau, selon, selon vous, Entre fait que moi, j'appartiens, j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non, mais que vous non, redécouvriez. Oui, oui. Bah, ça évidemment, j'appartiens à la race blanche, je vous appartiens à la race noire. Mais s'il n'y pas rien de mal, peut-être que ça vous rassure. mais voilà. ça n'a rien. Eric, ça vous rassure d'appartenir à la race blanche.